On a Mais fait bleed au moins de... de 400 et quelques De 400 ouais, quoi 405 je crois on a commencé à faire bleed Tu restarts pas Non Pourquoi Parce qu'il y a un record aussi avec passe-passe Quoi Bah ouais C'est... Genre ils ont dit qu'ils allaient mettre ça Mais je m'en fous de ce qu'ils ont dit eux, ces trous de cul Je sais qu'il y a un record en, en speed cola C'est Steve ah, ouais. qui l'a... Ah mais bon, on va se faire buzzer, ça va être trop drôle. Ils le mettront un jour. Un jour. Toi t'auras ton temps fort, t'auras tout prévu. C'est ça Bah j'ai déjà le temps fort euh, du 4P hein pour.. Euh... Ouais c'est vrai. Ah moi je suis bien un point là. Viens là toi Putain de bâtard. Hein. Je te l'ai piqué. Ouais, c'était le tien autant là ah. ouais, j'allais te piquer plateforme vieille plateforme ah ouais merde ah ouais sans là non toi Oh, comment il a fait être niqué Viens <rire> là Voilà, j'ai le Mustang Nice C'est léger plus dur ouais. Ouais. Oh. Oh tu m'étonnes Là ah, faut je que j'envoie mes Greux hein Cassez-vous Ah si le lui Ouais ouais ah, il va me doser hein. Il est plus fort que moi Ah euh, non Ah c'est bon ah, Vas-y Greux, gros, envoie les deux Lui, il doit être bien low là. Vas-y je te le laisse. Mais vas-y tu arrives pas à cut Il est trop fort. C'est bon, tu l'as. Merde, attends. Ah ouais attends. C'est bon je passe. Ouais, tu peux. Là pour le coup faut faire une partie de nos chiens. Ah bah oui. Ah ouais merde. Faut que tu butes ton chien et que tu me regardes T'inquiète je peux si jamais... Ah bien joué. Attends. Faut un pack à faire. Aïe aïe aïe. Bien joué. Attends, je fais un pack Non laissez moi, voilà Bien joué Tu vas m'aider Regarde par à gauche là, là là. où je suis Je vais mettre ouais. une balle, Mets le reste Ah oh ouais mais attends, ils sont loin hein. Fallait que tu te mettes en haut sur le téléport. Ah d'accord Je veux moins ben, en fait le truc c'est qu'après les chiens on les aurait pété en... Tu les aurais pété euh, quand je serais arrivé Vas-y pète les moi vieux Ouais, bien okay. Encore, il y en a un Bien joué <rire> Oh passe passe ah je recharge vite Encore Bien ah ouais J'ai perdu passe-passe. Oh non, c'est chiant ça. Jouer. Il m'a 6 balles Déjà Ouais Oui Ah je vais faire un pack suicide garde Attends, pack suicide, pack suicide. Non, pas pack suicide. Ah j'ai pas besoin. Oh ouais, clean. Ah ouais <rire> Boxeur ah, pas de quoi très te... pas de quoi de courir t'inquiète ah, j'ai une balle ma dernière balle on a combien là <rire> je sais pas Attends. sais a... ah merde vas-y casse toi, toi. je sais que le grand steve passe-passe euh, euh, il a fait euh, en solo ouais. en solo je crois il a fait 300 hein. ah ouais. Ouais, ouais. ouais oh merde Ouf. Ah ça quoi? Ouais, ouais, Ah, mais y'en a encore un. Putain. il eh, faut que je tue. Bien. Tu te peux peut-être pas, vu. Ouais, putain. Pas grave, t'as encore des balles? Ouais, ouais ah j'ai joué à la ah t'as le vide ah, ah c'est pas grave ça Ouais ah, t'as eu plus de balles ça va Tada <rire> bien je le front en avant mais ils prennent pas Eh ouais Non tu les coucheras pas Ah quoi putain Wow Wow T'as combien de balles Euh... 6-6... 14 14 Ouais J'ai 24 en gros C'est bien On est presque à 300 On a 299 là je crois Ouais On a 300. Il faudrait que tu arrives à prendre une distance. C'est en mode tu il vas passe-passe, va après tu vas au fond et tu, tu bombardes. Ah ouais, faut que tu le coupes t'appuies Si si euh, franchement tu termines cela t'es bien Nice Il t'en reste combien là euh, 6 20, il me reste 9 en tout Ah ouais il y a de toi à faire un pack encore même carrément Ouais Enfin un pack euh... Ah, je sais pas si tu pourras les terminer, c'est ça le problème Putain ah. le truc il veut absolument se téléporter Ouais ah, deux fois Oh Aïe oh non, bah 10 minutes 3, on a fait combien 177 et 162... 179... La la la la la la la. 389 Je crois... Tu m'as perdu... Ouais <rire> 12 et 27, ça fait combien C'est 39 ouais, 3... ouais, tout ça, 389 Sérieux 389, c'est bien il me reste des balles encore. Mais non, mais non, mais non, mais non, on a fait 300. 339! Ah bah oui, bah oui, bah 339! 389, Et, ah ouais, on est. <rire> des, des, des cracks. Vous allez regarder. Regarde.